Merci, au revoir. <rire> voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est Ah, oh, je me souviens que j'aime pas du tout monter des trucs. Ah Une petite bêtise Mode d'emploi Ça, c'est lourd Eh Je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas savoir Cookie doux, Ça, la capote Ça va, c'était léger Et puis ça... Et puis... Une étoile de père Ceci est le rêve pour n'importe quel chat. Ah, tu leur achètes tout ce que tu... Mais non, ils veulent un carton. Alors, le français... De l'allemand, je suis moyen... Ah, voilà. Le français. Ah, mais il n'y a pas de... Du... Ok, il t'explique... Ok. C'est un mode d'emploi et pas de montage. Montage de gueule. Hein ah. Et je suis nul en... Oh. Je ne sais même pas en quoi, en fait, tellement que je suis nul en ce truc. Petit indice. Et pardon, hein, pour... Euh... Pardon. Euh... C'est amusant. Maintenant, c'est extrêmement chiant. C'est extrêmement chiant parce que ça ne rentre même pas dedans. Oh, mais ça se visse pas, en fait. Ça s'appuie. Ça, ça oui ah. C'est grave L'étoile de mer est maintenant sur roue. Putain, Made in China! C'était marqué qualité allemande et je me suis fait eu. C'est cette truc-là qui était ce truc lourd. C'est une... une pompe? Oui, Corinne, le nouvel appareil Abdo 2000 sera à vous satisfaire du lundi matin au dimanche soir. Trois petits coups de pompe le matin et le soir et bim! Des abdos! Un jour, peut-être que ça. Ah, tu commences à comprendre, hein. Est-ce que ça, ça se met là Ça m'a tout l'air d'être le cas, et j'ai comme l'impression que je vais monter à l'envers. Je le sais d'avance Je crois que j'aurais besoin d'un tour de vis. Est-ce que j'ai peut-être avoir des vis Exactement, je suis très équipé en outils de bricolage. Oui J'en ai Même plein 8 en 1 Je, je n'ai aucune idée... Je vais en reprendre le blanc... mais n'y a rien de... Ah si Il y a un petit dessin là Alors Les M Tout à fait Je l'avais deviné en avance la vis C'est pas le bon Celui-ci... Toujours pas hein, juste pour vous informer, je suis encore bien malade, hein, on ne revient pas comme ça plus je suis malade, plus je suis énergique, je fais le con je... et à un moment donné il y a un palier et tout s'éteint, hein. et là j'en suis pas loin donc ça veut dire que mon niveau de tolérance au stress et à l'agacement est assez bas comme par exemple là, ça fait 3 tour de vis que je teste et c'est pas les bons et j'ai l'impression que malgré les 48 euh, que j'ai, il n'y aura pas un qui sera bon Et clé, elle est ici Oh, comme c'est bien fait, en fait Elle était, elle était toute en évidence, hein, tu sais, euh, et bah, pourtant pourtant... Voilà. Et pourtant, mon père est maçon, était, enfin il ne travaille plus à la retraite, mais et bûcheron et carreleurs avec les serbes, tout un tas de trucs, tu vois. Et, euh, et j'ai fait nombre de travaux avec lui. Ouais, couler du béton, faire des murs, des pignons, des, euh, des maisons entières, couper des bois, des forêts entières aussi. C'était pas... La, la step 1, selon le dessin, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Alors, je vais laisser de côté pour l'instant et je reprends... Voilà. Ce truc qui nous... Voilà. Et... D'accord. Et hop, étape 3 terminée. Euh, donc, retour à l'étape 2. Je fais quoi Ah, d'accord. C'est chiant Ça... Je comprends pas... Ah oui Non Oui Voilà Oh les déchets, misère C'est un appareil de muscu, ma foi, ma chère Viviane. Voilà, en pressant ici de manière répétée, vous travaillez votre biceps. Vous voyez ce, ce joli petit muscle développé ici. Et tout simplement, vous répétez ça à peu près 8 heures par jour. Il se dit et c'est emmerdant, hein Et c'est même pas drôle. Bon. Euh, en fait, c'est que des choses à mettre dans des trous. Oh là là, mon dieu, mais c'est un ennui. en plus sa vie, ça est comme ça, tu vois. Ah, ah oui oui, du coup, hein, je vous garde avec moi hein, jusqu'au bout. Hein. Ah bah moi je m'emmerde aussi du coup. <rire> bah c'est le deal, hein Partage tout ensemble. Je me suis dit voilà, on parle de choses beaucoup trop sérieuses, euh, toujours engagé, toujours... cette fois, hein, on va commander un truc, mais une chaîne a bien pourri, hein, du bout de la du bout du monde, euh, fait par des enfants, certainement mais on reste reste hein. Et euh, tout en s'ayant fait avoir parce que c'était marqué Deutschland, et hein, que les gens disaient Deutschland, mais qu'elle est allemande, comme un con, je pas vérifié. puis c'est peut-être pas vérifiable aussi. Et puis on va s'amuser ensemble, on va s'amuser, c'est un tuto un tuto, euh, voilà, un tuto regardez ce que je fais avec votre argent euh, des choses totalement inutiles <rire> ça ne me pas c'est pour ça que le truc, fallait pas le mettre tout de suite l'étape 3 parce que ceci est léger, ceci est très lourd et que euh, pour manier l'étape numéro 2 c'est plus facile que ceci reste léger et moi j'ai fait l'étape 3 et maintenant ceci c'est un ensemble très lourd ah Oh voilà, on est à la dernière étape et c'est la plus simple. Il suffit de... Encore une fois, un truc à mettre dans un trou. Oh, enfin. Oui, comme tu viens de le voir. Cette extraordinaire chaise, c'est toi qui l'as payé. enfin quelques-uns d'entre vous. Euh, grâce à l'argent que vous me versez sur Tipeee, vous m'avez délivré des heures durant sur cette chaise. Oh, tu vois, où oh, oh tu, oh, oh tu ne peux. Elles sont spécialement conçues pour manger dessus, hein, en 5 minutes. Au-delà de ça, tu as un escar. Hein, je passe des heures dessus à écrire et à monter, je sais pas moi, 8 heures, 7 heures, 5 heures, beaucoup plus. Donc maintenant, j'ai quand même beaucoup travaillé pour une chaise, hein, je, du coup euh, je crois que je me fais un peu exploiter dans l'affaire. Non mais voilà, blague à part, je voulais vous remercier de votre soutien. Donc euh, bien sûr, là, c'est avec, avec le plus grand des sérieux, le plus grand des calmes que je pourrais avoir aujourd'hui. Vous remerciez énormément pour le soutien que vous m'apportez. Euh, tout ce bonheur et euh, tout cet échange que nous avons ensemble sur la chaîne euh, YouTube euh, et du coup sur le Tipeee qui permet d'investir comme par exemple dans un micro plus performant mais aussi dans ces tout petits de travail qui permettra à mon popotin de se porter vachement mieux parce que n'empêche que hein, ça compte énormément. Donc voilà euh, c'était une petite boutade aujourd'hui, une petite vidéo sympa. Si tu apprécies mon travail en général euh, que ce soit de l'analyse politique, de la vulgarisation encore une fois politique, de l'actualité, mais aussi des choses plus culturelles mais toujours engagées pour la plupart du temps. Et même à fois, abonne-toi à la chaîne, mets des pouces bleus partout, partage les vidéos, mets des commentaires et viens nous rejoindre sur tipeee.com slash choses à te dire pour me soutenir encore plus concrètement à partir de 1€ euro une fois ou tous les mois ou 50 000 euros et devenir mon Vincent Bolloré à moi. Voilà, je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et je te dis à la prochaine. Bisous, ciao